Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que le confinement se passe bien et que vous et vos proches vous portez bien, tant que possible. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir grâce à la voyance quel impact le coronavirus aura sur l'économie. Nous savons tous qu'il y a une crise financière et économique. D'ailleurs, elle était déjà présente avant. Ce n'est pas la première et ce ne sera sûrement pas la dernière. Par contre, ce qui est sans précédent, c'est qu'elle a été créée intentionnellement. On a plongé le monde dans une léthargie économique artificielle. Et ça, ça c'est une première. Pour le côté positif, c'est bien la première fois que tous les pays se mettent d'accord aussi vite au risque de couler leur économie pour sauver des vies. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire, vraiment. Par contre, aujourd'hui, il est plus légitime que jamais de se poser des questions concernant l'économie et surtout, si vos comptes sont en font compte en banque, épargne et économie sont en danger ou pas. Alors c'est vrai que c'est un vaste sujet, donc on va essayer de le structurer en trois questions. La première, est-ce que l'économie se relèvera vite ou est-ce qu'on est parti pour des années de galère La deuxième, est-ce que cela aura un impact sur nos vies quotidiennes Et trois, est-ce que nos euh, comptes en banque, nos comptes en banque à tous, épargne, économie, sont en danger On a le droit de se poser la question. Hein <rire> la première question, est-ce que l'économie se relèvera vite À cela, on me donne une réponse simple. Ils vont tout faire pour stabiliser l'économie et stopper la chute, en fait. Pour cela, on parle d'une femme qui va faire un programme pour réorganiser l'économie. En revanche, je vois une erreur suite à cette réorganisation qui crée une nouvelle chute après l'été. Donc, on pensera que cela va mieux, que c'est stabilisé vers l'été. Puis, il y aura une baisse à nouveau après l'été. Et pour remonter par la suite, mais alors remonter doucement, je vois encore des variations sur 2021, et une stabilité à la hausse plus sur 2022, même plutôt fin 2022. Ça va être compliqué à gérer, mais ce n'est pas la fin du monde. Et l'économie remontera et même sera brillante à partir de fin 2022, début 2023. On parle aussi d'une hausse des prix. Et pour éviter une hyperinflation, les dirigeants vont vouloir tempérer les prix. Ce qui est plutôt bien. Concernant le travail, je vois une collaboration avec l'étranger qui sauvera les entreprises. Donc on va recevoir de l'argent de l'étranger. La majorité seront sauvées par une collaboration économique donc avec l'étranger en injectant de l'argent dans les sociétés. Quant aux banques, bah les banques... Elles auront un passage à vite, certes, mais elles survivront. Les industries seront choquées par ce qui vient de se passer. Nos dirigeants auront peur d'une récidive de l'épidémie. Et ils vont vouloir se protéger en privilégiant, durant quelques mois, une vie plus virtuelle, avec plus de ventes en ligne, plus de télétravail sur la majorité de l'année 2020. L'économie telle que nous la connaissons va changer. Ce qui nous amène à la deuxième question est-ce que cela aura un impact sur nos vies, nos vies quotidiennes à nous Clairement, est-ce qu'on pourra recommencer à faire du shopping, aller au restaurant, reprendre une vie sociale comme nous l'avions après le déconfinement Les commerces vont rouvrir par étapes. On leur demandera de travailler au maximum à distance, de privilégier les livraisons, le commerce en ligne et de se réorganiser pour ça justement. Puis par la suite, de revenir à une vie normale progressivement. Donc tout ne va pas reprendre dès que le confinement est fini. Les gouvernements ont trop peur d'une reprise de l'épidémie et ils vont demander de le faire progressivement. Surtout que nous n'aurons pas encore de vaccin. Donc ce sera plutôt masque, gants, gel, on devra garder à distance. Mais pour organiser ça, il faut régulariser les sorties. Vous imaginez si tout le monde sort d'un coup Donc ce déconfinement se fera entre avant l'été, vers fin avril, début mai, parce que moi je suis en Grèce, c'est fin avril, à après l'été, quand on aura un vaccin. Moi, je le sens vers septembre, octobre. Et je sens une régularisation et un contrôle sur tout. Banque, commerce, voyage, pour retrouver dans un premier temps une stabilité de vie économique. Donc stopper la chute. Puis par la suite, une fois le vaccin découvert, un retour à une vie plus active. Donc il y aura du changement. On ne retrouvera pas la vie matérielle de cet été comme nous l'avions eu juste avant. On nous donnera un laps de temps au début, mais là aussi la durée ne sera pas claire. Ce programme de déconfinement prendra plus de temps que prévu initialement. Concernant l'industrie aérienne, et des voyages pour cet été, une réorganisation de la façon de voyager se fera en début d'été. Pour faire en sorte que les voyages reprennent, doucement, très lentement, afin que l'économie du tourisme redémarre et, et que cet été, que ce soit vraiment, pour pas éviter la catastrophe économique, je sens que c'est compliqué en fait, ils voudront éviter la catastrophe mais tout en limitant les voyages, donc ils vont trouver une façon de permettre aux gens de voyager, un peu, un peu au compte-goût j'ai l'impression, soit par des tests à l'aéroport qui permettront de savoir si vous êtes porteur du ou pas du virus. Soit l'obligation de port de masque, gants et gel, d'ailleurs je pense que ça sera les deux en vérité, parce que d'ici juin le traitement ne sera pas sûr et on aura peur d'un retour. Donc on restera prudent. Par contre, l'industrie de l'automobile aura du mal à reprendre. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle de l'industrie de l'automobile, elle connaîtra une période assez latente, mais par la suite elle va être réorganisée, et redémarrera doucement. D'ailleurs, j'ai l'impression que ce qu'on me dit, c'est que l'État prendra des parts dans des grosses boîtes, des grosses entreprises privées, en difficulté comme une collaboration pour les empêcher de couler. Donc l'État va grandir. Vous l'aurez compris, l'économie reprendra en douceur, mais elle va changer et évoluer. Alors Je suis désolé pour les mauvaises nouvelles, bon, elles me paraissent presque évidentes, hein, mais il y aura une hausse du chômage. Par contre, d'autres domaines se développeront et recruteront, et c'est peut-être le moment de se recycler. Les domaines qui vont se développer, ce sera plus logiquement service en ligne évidemment et d'ailleurs les réseaux internet vont se réorganiser pour être plus fluides les livraisons les gardes d'enfants la santé tout ce qui concerne aide à domicile pour les personnes âgées et on me parle de personnes indépendantes qui n'arriveront pas à se sortir de cette crise et devront retourner donc leur boîte elle coule hein, retourner en entreprise ces gens auront besoin de soutien pour éclaircir leur situation faire des dossiers faire des bilans de compétences des formations et d'ailleurs le e-learning se former sur Internet va évoluer. Donc n'oubliez pas que quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. Et la troisième question, est-ce que votre argent est en danger Est-ce que le gouvernement des banques vont se servir sur votre épargne, votre argent à la banque pour, pour rééquilibrer l'économie Et est-ce que vos comptes seront gelés Parce que oui, nous aussi, nous avons un rôle à jouer dans l'économie. L'économie, c'est aussi nous. Hein. Et je vois un blocage. Un blocage comme des comptes en banque gelés, gelés ou semi-gelés. Au début, on nous dira que c'est une régularisation temporaire, puis ça durera. Et je vois des gens en colère. Donc, nous ne pourrons pas retirer l'argent comme on voudra. Quel en sera l'objectif Ce sera bloquer les sorties d'argent des personnes qui auront peur et qui voudront récupérer leur argent à tout prix, et pouvoir retrouver une stabilité financière. Est-ce que suite à ce gel, nous retrouverons tout notre argent Ou on sera ponctionné on me dit qu'on sera bonné et qu'on ne récupérera pas tout. Les gens vont perdre de l'argent. Ils seront en colère parce qu'on leur aura menti. Ça va être mal fait. Est-ce qu'il vaut mieux retirer ces économies de la banque S'il y a un mois, quelqu'un vous avait dit qu'il vous faudrait une attestation pour sortir de chez vous et que les rues seraient vides, que les centres commerciaux seraient fermés, que toute l'économie mondiale ne tournerait qu'à 25%, que les aéroports seraient fermés Est-ce que vous l'auriez cru Alors je ne peux pas me positionner à ce sujet, mais je pense qu'il y a des périodes dans la vie où il vaut mieux être prudent. Pour finir sur une note positive, je sens une solidarité sans précédent. De plus en plus d'associations qui vont se former, une évolution de l'écologie, et même les gouvernements, ils se battent tous contre un ennemi commun, et du coup, il y aura une réorganisation économique avec une aide quasiment illimitée afin de soutenir les gouvernements et les industries. C'est tout simplement historique. Nous vivons un moment historique. Tout, cela, tout, tout sera un peu ralenti, d'accord, mais parce que même quand on aura un traitement, le but sera de gérer l'économie et de garder la tête au-dessus de l'eau en attendant le vaccin. Ce que je vois arriver d'ici la fin de l'année 2020. Et après quoi, on retrouvera une vie plus active